Rendez-vous ce soir en live à partir de 19h30 sur ma chaîne Twitch pour la soirée de l'horreur. Nous allons faire la suite de Sang of Horror. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir tout suivi jusqu'à maintenant parce qu'on fait très régulièrement des récapitulatifs au début du live. Et nous allons faire donc Sang of Horror qui est pour moi l'un des meilleurs jeux d'horreur que j'ai eu à faire ces dernières années. Donc rendez-vous ce soir, je vous attends, prenez un dodo et de quoi vous hydrater. Oh. Ok Oh là là Arrêtez là oh, police <rire> Police de moteur là Non Oh non <rire> j'ai tout gâché J'ai tout gâché c'est moi qui ai donné l'indicateur. Bon écoutez, euh, partie de chauffe, euh, on est là pour s'amuser. Et puis surtout j'ai de des nouveaux coussins. Des nouveaux coussins euh, sur mes écouteurs. Et du coup, euh, ils étouffent un peu. Et euh, différemment, ils étouffent différemment. Et comme ils étouffent différemment, du coup je capte moins bien quand il faut euh, réussir son, son PE. Oh on oh, dis donc monsieur, faut pas faire la sieste ici euh, Faisais pas la sieste n'importe où On pas les mettre sur la bouche On parle de quoi là Non... Attilant <rire> il va l'aider l'autre Ah voilà Le camp m'a sauvé Ça fait plaisir Bon on sait qu'il y a ruine, ruine c'est mort On va tomber sur la ruine bien sûr il va en patoun hey. On va faire la sieste ici, petit cochon. Ok. Bon, il doit être par là-bas en fait. Je pense qu'il a posé. C'est Je pense qu'il a posé. Euh... Sa ruine là-bas. Sinon, il NON C'est le centre. C'est le mien C'est le mien C'est le mien Ouais, de... si hein. Oh et ouh, sa première. Attrapage. Non. Non. Soigne-moi. ou fuis, fui Il avait pas prévu ça. Ouais bah oui, prévu. Bravo Ok, 1, 2, 3. Bon il faut faire un moteur là-bas. Tu l'as au fond, ils vont le faire. Ça pique. Mais oui, ça pique. Ça va, ça va, regarde. en oh, ouais, ça va. Pas rien de.. Ouh, il est déjà loin. Évidemment, le seul qui, qui vient, c'est le plus proche du tueur. Du donc, monsieur le tueur, ce ne serait pas un petit peu de camp, ça Deux moteurs, allez, deux moteurs, deux moteurs, allez, deux moteurs. Deux moteurs. Non, mais viens me... ni Ouh Deuxième, deuxième, deuxième, deuxième. Oh, je me suis fait touriste bloc. Ok. Oh, je me suis fait cachette de bloc. GG. GG, Félix. Félix, Léon, euh, Richter, Félix. Non. On va les soigner là. On va les soigner là. Soignons-nous. Ouh. Deux moteurs. Ça te dégoûte Pourquoi ça dégoûte Qu'est-ce qui dégoûte Regardez ce ciel étoilé. Comment c'est joli. Regardez ce ciel étoilé. Comment c'est incroyable. Ah, vraiment magnifique. Ce master. Ouh. Toc toc, c'est qui Le seum. Qu'est-ce que je peux faire pour vous hum, Je ne sais pas. Oh, il a lâché le gold palette, très bien. Très énergique. C'est l'étoile du destin. Je vais pas, hein. Je suis blessé, moi. J'ai mal. Ah Mais toi aussi Mais toi aussi, viens, je te soigne. Ok, non. Ok. Tu dois avoir adrénaline. Donc quelqu'un est allé l'aider. La théorie voudrait... Non Non Non Non Non Il est mort comme un caca Il va avoir le temps. Hein. J'espère qu'il va l'emmener loin. Oui, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, ça ça fait plaisir. Ça c'est bien. Même s'il va tomber, ça fait grave plaisir. Oh Gardien de sang ah, L'autre tente les 4%, il a raison. est-ce qu'il accroche Quoi oh, Le lait Non Qu'est-ce qu'il va faire J'arrive, j'arrive. Et le prix du sauvetage c'est lequel, c'est lequel, c'est lequel Je sais pas c'est lequel. Un des deux Non Toi Toi, toi, toi Oh oh oh Oh C'est bon C'est bon ce qui se passe Non. je désolé. Là, il... là, là, là, je peux plus. Là, je peux pas plus. Et quoi, il va aller récupérer Soit il vient... Ouais Attends... Je vais essayer de le sauveter... Le, le sauveter <rire> Non, j'ai ma lampe, j'aurais pu te sauveter Oh même pas de sauvetage Dommage, j'aurais pu... Bon, bah j'ai essayé, je sais. Attention les yeux <rire> <rire>